Alors, bienvenue sur une autre vidéo de YouTube. Dans Au cours de cette vidéo, nous parlerons sur le développement web et la programmation web et les revenus et comment créer sa start -up. Une start-up d'abord est une mini-entreprise qui entreprend des revenus particuliers et qui a de nombreux prix qui c'est la vie quotidienne. Avec la start-up, nous pouvons créer et évoluer le monde. Faut savoir, le monde des startups et développement web est l'un des trucs que nous cherchons et que le monde entier cherche, évidemment. Alors, là où vous avez créé vos startups, vous devez vous demander comment sera ma prochaine startup. Une startup est une mini-entreprise ou, ou un logiciel ou programme effectuées par certaines personnes et qui apportent des revenus estimables pour un pays, pourquoi pas international. Vous verrez bien des applications pour évoluer, pour évoluer le monde un peu. Vous voyez Facebook qui est un site web qui s'est transformé en application web aujourd'hui. Alors vous voulez créer peut-être vos applications sur le shopping sur des bus, sur des localisations des taxis, sur les paiements en ligne, sur l'agriculture, sur la, la, les vêtements, vente des vêtements et avoir des vêtements, et vendre aussi encore des, des vêtements et avoir des revenus. Alors quelque chose, comme cela, c'est déjà une compétence que vous appréciez et qui est déjà quelque chose d'important. La question à se poser, comment je vais le faire? C'est la question que vous deviez vous poser avant de lancer vos prestataires lors vous avez déjà cherché une connaissance préquise et que vous avez effectué vos structures sur papier ou sur euh, iPhone et différents éditeurs de commandes de, de structuration d'applications, vous cherchez une population. Et comment chercher sa population, c'est d'abord créé d'abord son premier site web que vous lancez directement sur Google ou plusieurs plateformes, plusieurs web, excusez, sur laquelle vous mettez des informations et des promotions sur vos sites. Qui doit appeler une population d'abord à vous connaître sans avoir une statut? Ça veut dire là où on vous connaît déjà, alors votre start-up sera plus investi et plus vous pourrez interagir. Alors là où vous avez fait tout cela, vous vous demandez souvent, dans mon cas et vous vous dites souvent plutôt dire Dans mon quartier, personne ne veut apprendre l'informatique et plus alors dire la programmation ou développement. Alors cherchez un point pour les amener pour les amener à l'intérieur pour les amener à l'intérieur et lors où vous avez déjà fait cela vous êtes déjà à un pas en avant pour créer vos sites web vous créez un deuxième site web de vous présenter tous les membres de vos can de vos start-up. Si cela marche évidemment pour eux. Parce que c'est comme ça que je l'ai fait. Et ma start est déjà au point. Je sais bien que je n'ai pas encore sculpturé tout pour cela. Mais c'est quelque chose qui marche déjà. Alors là où vous avez déjà fait cela. Vous cherchez un point de vue sur laquelle vous vous visez pour créer pour booster vos startups vous voyez bien une top mineur parce que moi j'ai 15 ans et et je ne peux pas gagner des revenus jusqu'à l'âge de 16 ans mais je ne me décourage pas sur ma structuration de ma startup d'où je suis le leader alors pour cela, si des revenus veulent se présenter, je m'écris sur le nom du plus âgé à l'intérieur. Et comme ça, des revenus seront particuliers pour évoluer ma statue. Et la question que vous, vous deviez vous poser, est-ce que vos parents sont derrière vous? Est-ce qu'ils sont satisfaits par ça? à propos de vos parents. À propos de vos parents si c'est cela. Alors c'est quelque chose que les parents n'ont pas la plus à moins de vous voir chaque jour sur vos ordinateurs. Plusieurs parents n'acceptent pas cela et n'en sont pas fiers de voir leur enfant devenir développeur ou plus à moins dit qu'il veut devenir programmeur parce que d'après eux, l'informatique n'apporte rien. Alors, apportez à cela à vos parents pour dire l'informatique est quelque chose de revolu dans le monde et que vous mettez des informations, pourquoi pas des vidéos et des journaux que vous faites lire à vos parents pour montrer l'importance de l'informatique. Et lorsque vous avez faire cela, vos parents vous soutiennent, alors votre startup, le plus à moins, sera investi aussi par vos parents qui vous soutiendront moralement aussi financièrement. Chercher les points de vue et satisfaire tes parents en créant une grande start-up qui va booster dans le pays avant de passer sur international. Alors, là où tu as déjà fait cela, tes parents seront fiers de toi et seront fiers en nouveau de te de te donner quelque chose franchement de bon. Et si ce n'est pas le cas, alors créez un site web d'où tes parents seront fiers et vous pouvez créer un site web sur le métier de vos parents pour le permettre d'avoir plus de transactions et gagner financièrement et virement. Ça veut dire augmenter son échelle mondiale son échelle sur son travail alors si cette vidéo t'a plu n'oublie pas de t'abonner de liker le plus de fois